Les révélations surprenantes d'Alig Diri lors de son procès. Pourquoi l'espace aérien algérien aux avions marocains va causer d'importantes pertes économiques aux deux pays Les révélations surprenantes d'Alig Diri lors de son procès. Aujourd'hui, au tribunal criminel de Dar el-Beida, se tient enfin le procès d'Alig Diri incarcéré depuis plus de deux ans. Le procès s'ouvre donc ce mercredi 22 septembre, après plusieurs mois d'attente et de détention préventive du Général à la Retraite. Le Général à la Retraite fait face aujourd'hui à plusieurs accusations. La Chambre a indiqué que le mis en cause est poursuivi pour avoir, impliqué l'institution militaire dans la vie politique. Godiri est également poursuivi pour avoir voulu nuire au moral des troupes de l'armée dans un temps de paix. Pour rappel, Godiri avait déclaré, dans un entretien accordé au quotidien et éloitane, en décembre 2018, que l'institution militaire est responsable devant la situation sensible actuelle. Godiri ne mâche pas ses mots, il révèle que sa candidature au dernier présidentiel déplaisait à certains responsables. Le général à la retraite ne s'arrête pas là, il indique qu'on lui a fait savoir lors de l'interrogatoire qu'il avait subi à Antar, que sa candidature pourrait avoir des répercussions. En outre, Ali Ghadiri lâche une véritable bombe. Il déclare devant le juge que si sa candidature, à la présidentielle est un crime alors il n'est pas le seul criminel. Le général à la retraite a notamment affirmé qu'il reste convaincu que le général de corps d'armée Ahmed Gaïd Salah ne permettra à qui que ce soit de violer d'une manière aussi outrageuse la constitution. Ali Ghadiri a également relu, devant le juge, quelques passages de son entretien accordé au quotidien et El Watan est à cause duquel il est poursuivi. Il est à noter que Gediri s'est également exprimé sur ses relations avec Ossine Gasmi, qui s'est fait passer pour un certain Gouasmi Ossine. Ali Gediri indique qu'il n'avait pas douté de son identité. J'ai vu des photos de lui avec de hauts responsables de l'État. Si l'État a pu lui faire confiance alors moi aussi, a confié le Général à la retraite. Le Général à la retraite a été appelé à la barre aux environs de 13 heures. Godiri est questionné à propos de ses contributions dans les médias, notamment sur son entretien accordé à El Watan. Godiri affirme qu'il fait ça depuis 2015, date de son admission en retraite. Selon Ali Godiri, il s'exprimait en tant que citoyen, chose qu'aucun article de loi ne lui interdisait de faire. Ali Godiri, qui est accusé d'avoir porté atteinte au moral de l'armée, va déclarer devant le juge qu'il ne s'exprimait que sur la situation politique en tant que citoyen. Pour le général à la retraite, il n'a jamais été question pour lui de porter atteinte aux institutions de l'État. Le juge rappelle toutefois au mis en cause qu'il avait écrit que les institutions ont failli, chose à laquelle Godiri ne manque pas de répondre. Comment définissez-vous une institution qui ferme les portes de l'Assemblée Nationale Populaire, APN, avec des cadenas s'interroge Guediri en guise de réponse à l'accusation du juge. Il est à noter que l'avocate du général à la retraite, Zoubida Assoul, a protesté devant le juge quant aux questions posées à son client, et qui concernent, des publications qui datent de 2015. L'avocate a notamment indiqué qu'il fallait pour cela une nouvelle... Pourquoi la fermeture immédiate de l'espace aérien algérien aux avions marocains va causer d'importantes pertes économiques aux deux pays Nouvelle escalade dangereuse entre l'Algérie et le Maroc. Ce mercredi 22 septembre, les autorités algériennes ont décidé de procéder à la fermeture immédiate de l'espace aérien national à tous les aéronefs civils et militaires marocains, ainsi qu'à ceux qui portent un numéro d'immatriculation marocain. Cette décision a été prise à l'issue de la réunion du Haut Conseil de Sécurité présidée, par le Président de la République, Chef Suprême des Forces Armées, Ministre de la Défense Nationale, Abdelmajid Aboune. Il s'agit d'une lourde décision qui aura un impact économique et politique sans précédent sur les relations entre les deux pays. Et pour cause, cette décision signifie que plus aucun avion marocain ne pourra franchir l'espace aérien algérien. Ce qui empêchera le Maroc de garantir encore l'accessibilité de certaines dessertes aériennes qui dépendent intégralement des droits de passage dans l'espace aérien algérien. En effet, les lignes Casablanca Tunis, Casablanca-Le Caire ou Casablanca Doubé ou même Casablanca-Patuni vont devenir énormément coûteuses pour la compagnie aérienne marocaine La Royale Air Maroc, RAM. Et pour cause. Les avions de la RAM devront contourner tout l'espace aérien algérien pour pouvoir allier Tunis, le Caire, Istanbul ou Dubaï. Cela signifie que les avions de la RAM vont consommer davantage de kérosène et il faudra payer des droits de passage supplémentaires à l'Espagne ou à la France pour pouvoir voler dans leur ciel et maintenir ces lignes aériennes. La décision algérienne va donc perturber le programme de la RAM. Et aggravera ses coûts d'au moins trois de ses vols quotidiens qui relient notamment le Maroc à la Tunisie, l'Égypte et la Turquie. Du côté marocain, des sources officieuses relativisent la portée de la décision algérienne et considèrent que les conséquences financières seront limitées car les compagnies aériennes étrangères continueront d'emprunter le ciel algérien pour rallier le Maroc comme, Emirates, Qatar Airways ou la Turquie Sherline. En effet, la sanction algérienne ne concerne pas les avions étrangers qui traversent l'espace aérien national pour rejoindre les principales villes marocaines. De ce fait, les voyageurs marocains pourront continuer à prendre l'avion pour partir en Tunisie, Égypte ou les pays du Golfe à bord des vols internationaux des compagnies étrangères. Néanmoins, cette décision algérienne produira aussi un fort impact économique pour l'Algérie. Et pour cause, en excluant de son ciel les avions marocains ce sont d'importants revenus en devise que l'Algérie ne percevra plus. L'espace aérien national est une source de recettes en devise conséquente, car la position géographique de l'Algérie est stratégique et elle permet à notre pays d'être, considéré comme un carrefour important pour les compagnies aériennes internationales. Depuis 1944 et la Convention de Chicago, on estime que chaque pays est souverain, c'est-à-dire qu'il a autorité. Au-dessus de son territoire et jusqu'à 12 000 des côtes, un peu plus de 22 km. Le pays en question assure alors la sécurité des avions dans son ciel. En échange, n'importe quel engin ne peut pas traverser son morceau de ciel sans avoir prévenu. Pour évoluer dans l'espace aérien, les avions sont le plus souvent soumis à un plan de vol, toujours nécessaire en cas de franchissement de frontières. Les droits de trafic entre deux pays donnent lieu à des négociations bilatérales régulières. Ces droits protègent les intérêts des compagnies aériennes nationales et demandent, qu'aéronefs et équipages correspondent bien aux normes de sécurité en vigueur. Dans le monde entier, le droit de passage dans l'espace aérien se monnaie toujours et procure de substantiels revenus. Le montant de ces redevances est calculé en fonction de la distance parcourue et de la masse.